Il y a des projets qui voient le jour, le mouvement est un petit peu trop lent par rapport à la demande, mais donc il y a des projets d'habitat groupé, solidaires ou intergénérationnels, où ce sont des familles et des personnes âgées qui se regroupent pour créer un projet. Ça c'est un premier grand type de projet qui existe. Un deuxième grand type de projet sont des personnes âgées qui se regroupent entre elles et qui décident de créer un projet pour elles-mêmes. Et donc le projet est souvent intergénérationnel aussi, mais ce sont des personnes souvent âgées à partir de 55 ans et au-delà qui vont vivre dans un projet d'habitat groupé. Et puis il y a les personnes qui décident de rester chez elles et d'accueillir un autre ménage, une autre personne, peu importe son âge. Un premier grand frein, c'est qu'il faut d'abord que cette formule soit connue. Euh, il, y une dé il, y aussi, il y a une appropriation culturelle, c'est un, vraiment une autre façon de vivre, une autre façon d'habiter de prendre sa place dans, son, dans, dans la cité et dans, dans son logement. C'est une autre façon d'appréhender le lien à l'autre euh, et la construction de soi. Et donc je pense qu'il y, y, y a un changement culturel par rapport à, à cette manière de vivre. Comme tous les projets collectifs, ce n'est pas simple à mener. Il y a des, des enjeux d'organisation, euh, de gestion de projet, de montage de projet. Et puis les des en, enjeux plutôt réglementaires et légaux. Et donc là, il y a pas mal de freins, parce que euh, la, la législation n'est pas encore suffisamment adaptée et elle n'est pas encore suffisamment incitante par rapport à, au développement de l'habitat groupé, l'habitat solidaire. Euh, je pense à des freins au niveau urbanistique, au niveau administratif, au niveau du statut des personnes. Clairement, il faudrait une volonté politique plus forte pour se dire que qu'il s'agit vraiment d'un nouveau... Euh, mouvement qui est en marche, euh, que je pense que la population est prête pour, euh, pour rejoindre ce mouvement, que les citoyens ne sont pas toujours des porteurs de projets nés, il faut beaucoup de compétences, de temps, de disponibilité de temps euh, et des compétences techniques pour mettre un projet euh, en route et donc euh, le pouvoir public a un, un vrai enjeu pour rendre aussi ces alternatives accessibles au niveau financier, que ce soit plus facile de monter un projet à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un, vraiment un grand champ euh, d'innovation et de création de projets qui est, qui, est, qui est possible. Mais il faut pour ça une évolution euh, importante de la société et aussi de l'accompagnement de la personne, que ce soit à domicile ou en habitat groupé, habitat groupé solidaire. Il faut que les services à domicile se développent aussi, parce que les, les voisins, les futurs voisins de la personne, ne vont pas pouvoir se substituer aux professionnels. En tout cas, souvent, ce n'est pas la volonté. Les voisins restent des personnes avec lesquelles on développe des liens d'affinité, euh, mais, mais ça ne remplace pas les professionnels. Avec le Baby Boom après 68, on a vraiment, je dirais qu'on a deux types de demandes. On a ces personnes qui ont un certain âge et qui arrivent avec une forte demande de pouvoir tisser des liens sociaux à l'intérieur de leur habitat mais aussi en ayant la garantie de pouvoir continuer à poser, à rester maître de leur choix de vie. On a aussi d'autres, un autre type de public, c'est les personnes plus jeunes qui pensent à leurs parents. Souvent des parents qui ont, ont besoin d'un peu de liens, euh, auraient besoin d'aide de, de, ponctuelle sur la journée qu'un voisinage bienveillant pourrait tout à fait apporter et qui n'ont pas besoin d'un cadre aussi important qu'un cadre institutionnel. mais je pense surtout à Liège, où le, le, le prototype n'existe pas encore, mais ils sont en train de mettre sur pied euh, un projet d'habitat intergénérationnel euh, de type kangourou avec des personnes âgées en binôme, avec des étudiants en précarité dans des étudiants qui dépendent du CPAS. Et c'est justement parce que les pouvoirs publics estiment qu'ils doivent se substituer à la carence de, de, de logements à la fois pour personnes âgées et pour étudiants précaires que euh, la, la ville de Diège euh, souhaite monter euh, ce genre de choses. Il y a une tendance, et ça elle est quand même assez dramatique, qui est liée au manque de revenus financiers de personnes âgées qui sont par exemple de petits indépendants et qui arrivaient à l'âge de la retraite ne sont toujours pas propriétaires de leur propre maison, propre logement et pour qui toutes ces solutions qu'on qu qu développe pour le moment, enfin, qu'on essaie d'encourager euh, sont trop chères et pour qui la seule la seule réponse encore possible c'est une colocation comme des jeunes, des étudiants, sauf que c'est des personnes âgées.